Ah bon, plus bien, mais... Car, euh, euh, 10 centimes la carte et si on wow. vous en prenait 10, ah bon. on en offre 2. Et vous vendez vous, vous pas un album alors euh, si, si on peut, peut aussi. C'est celui-là que mon petit frère veut vendre. Non, je sais pas. Ils sont remplis peu les trois là euh, euh, oui, ça, je sais mais mon petit frère, je pense pas qu'ils veulent vendre les albums ceux-là. Celui-là et celui-là Ils veulent oui. vendre oui. que le petit Oui, c'est oui. ça. Tout ce qu'il m'a dit, c'est ça. Et si je prenais le prix, le taxe ça combien ah Je 4 euros 4 euros Oui, parce que je pour le prendre. Ouais. Ah oui, c'est encore bien Ils Vous allez mmh. s'entendre, les trous ben, Bravo C'est bien ça, on hein, inquiète pas des trous. <rire> voilà. Alors, les cartes... Euh... Les cartes et les pogs. Et les Et Les pogs. Alors, ça c'est euh, 5 euros le tout. que tu veux. Ouais, je sais pas. Autrement, l'unité, je sais combien ah, L'unité Je sais pas, je sais combien ça 10 centimes le tout. Ouais. Et car les cartes Pokémon, c'est. Euh, ah, ouais, des Ah il y a celle-là aussi. Ah, oui. <rire> ah, j'ai bien les boîtes, moi. <rire> Et vous les faites à combien les cartes 20 centimes l'unité. 20 centimes unité. Et vous vendez euh, tout, tout à l'unité ou autrement Oui, ouais, c'est à l'unité, les cartes, il y a des centres plus de cartes, c'est des prix derrière. Ouais, d'accord. Bah, les boîtes, elles m'intéressent, est-ce que ça vous dérange Euh, bon, c est, c est, ça, ça, ça m'intéresse les trois. Bon. Les trois. Il y en a combien Il y en a euh, un, Vous la vendez combien, celle-ci celle ci je la vends en euros. Oui, bon, ceci, endroit, ouais, bon bah, je vais prendre les trois alors. Ça fera 5 euros, c'est ça on peut Ah bah il <rire> y en a combien Elle rien. Moi j'ai les boîtes, j'ai collectionné. C'est la vieillesse, hein, maman. Bon bah on prend toutes les boîtes. Ça fera 5, 7 euros. Excusez-moi, ça vous fait sortir votre <rire> femme et euh, 2 euros les 5. 2 euros les 5. Il y a un album Pokémon. Avec si tu veux. un paquet là. Bon, mais je vais voir ça tout à l'heure. Sur le tu table. Veux pas je combien 2 les vides de Vous Bon, si on le met de côté. Oui, parce qu'on va visiter un petit peu quand même. Oui, il n'y a pas grand-chose dedans. Oui. Oui. oui. Ouais. Il y a pas. J'en ai d'autres plein en dessous là. Souvent c'est bon, à l'unité. Bah, c'est quoi qui vous intéresse euh, Je sais pas je regardais... En fait c'est par rapport au d'accord bon, bon Il faudrait bien des saucisses moi oh. Salut les amis, aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à vous présenter J'ai tout ça dans mon sac Allez c'est parti, je vais vous faire découvrir tout ça Par quoi je vais commencer bon, Les incolables Pokémon CM2 Et euh, je venais juste de découvrir ça parce que je savais pas que ça existait en Pokémon C'est trop stylé Mais, Franchement j'ai envie de jouer, ça donne envie Pour réviser c'est bien mon tambour je vais voir de quoi il s'agit, et boîte Pokémon pour ranger les cartes en très bon état et à l'intérieur, c'est aussi en très bon état. Et j'en ai encore. Et oui oui oui, j'en ai encore. <rire> Allez c'est parti Donc là c'est version euh, soleil et lune. C'est ultra soleil et ultra lune. Donc... Voilà. Très belle ici. Voici l'arrière. En très bon état. L'intérieur, c'est nickel. Et oui, oui, oui, j'en ai encore. Je crois que c'est ma préférée, celle-là. Très jolie. Donc pareil, en très bon état. À l'intérieur, c'est nickel. Bon, c'est pas doré, c'est argenté. Il y a juste ça qui change. Mais je m'en fous, moi, je la trouve très belle comme ça. Et j'en ai encore une. Elle est plus petite cette fois-ci je regarde par contre euh, parce que peut-être que je l'ai déjà mais je les ai plus en fait <rire> j'en ai tellement voilà très bon état nickel. alors j'ai un petit jeu ps hein, c'est le seul jeu vidéo que j'ai trouvé parce que les autres bah c'était un petit peu trop cher quoi Puis, je les avais déjà surtout mais... et est complet alors c'est pas un jeu que je connais hein, mais bon allez euh, je l'ai eu pour euh, quoi déjà 2 ou 3 euros je sais plus exactement Bref il m'a pas coûté cher en fait. Comme, je... Comme, il... Comme je le vois jamais Par contre la jaquette est en train de se barrer Donc, Voilà j'ai remis ce il faut Alors ensuite J'ai trouvé un petit chargeur pour la DS Voilà je l'ai eu pour 20 centimes Surtout que j'aimerais adopter des petits lapins, alors ça va vraiment faire le voir que je fasse attention à mes câbles. Ensuite, donc ça c'était avec les incolables pokémon, j'ai eu ça, les, les classiques quoi. Voilà, donc c'est quoi, c'est CM2 aussi. Voilà. Ah, j'aurais bien voulu avoir celui-là, bon, en prendre l'anglais. Bon, j'en fais pas la collection des incolables. Euh, ensuite, bon par contre ceux qui sont version Pokémon, ouais, je peux en faire la collection. Mais du coup c'est le tout premier que j'ai, su là Alors ensuite, j'ai un livre Pokémon, cherchez trouve hum, 50 centimes il me semble. Voilà, il est en très bon état, Et il manque juste deux, deux autocollants à l'intérieur, c'est pas dramatique. Et... Et euh, dans le même stand, j'avais aussi acheté ça, Donc 50 centimes aussi, en très bon état avec le poster, et encore sur le même stand, Donc tout ça j'avais pris dans le, dans le deuxième vide grenier, dans, dans la petite école, voilà, très bon état, aussi l'arrière, donc en réalité j'ai fait 3 vides gruniers ce matin mais dans le premier j'ai rien trouvé du tout Pourtant il y avait 290 exposants Comme quoi c'est pas là où il y en a le plus où on trouve J'ai rien trouvé là bas C'est vraiment dans le suivant que j'ai trouvé pas mal de choses Et dans la petite école bah, c'était les petits livres pokémon là, Je viens de vous faire voir là du coup J'ai trouvé tout ça là bas Et euh, dans l'école j'avais trouvé euh, le... le... Et dans la petite école aussi, j'avais trouvé le, les incollables et euh, les boîtes, ça c'était dans l'autre vide grenier d'avant. Voilà, du coup, il n'y aura pas d'image sur le premier euh, vide grenier que j'ai fait parce qu'il y avait vraiment que dalle. J'ai des petites figurines d'Inspecteur Gadget. Voilà, avec aussi Filou le petit chien. mon côté cher. Hein. Euh, j'ai eu du tout pour 20 centimes, il me semble, pour un truc comme ça. Il euh, n'y a plus rien. Ah si. Une petite dragon. Ouais ça j'ai eu ça euh, accidentellement. C'était à l'intérieur euh, euh, d'une boîte Pokémon. Je sais plus c'était laquelle. Mais bon c'est une dragon pour les manettes oui. Donc ça peut toujours servir. Donc bah voilà. Donc c'est tout. Donc j'espère que ça vous a plu ce petit compte-rendu. Voilà donc j'espère que ce petit compte-rendu à euh, Grenier vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Allez salut tout le monde. Ouais il s'amuse bien il